Le mensonge, ça ne dure pas. Wulemou Bouma, vous avez vu aujourd'hui le super-ministre qui se tapait la poitrine, Charles Wright, sauf si Mamadi a pitié de lui aujourd'hui. On a vu les juges pour les procureurs ici, le 14, on va se prononcer sur les cas de Fonike Mangue. Mais hier, on les a libérés. Charles Wright, aujourd'hui, son bras de fer avec Gomu, compte geler tout ça. Même prendre la parole publiquement comme il avait l'habitude de le faire. Ça, c'est terminé. Je vous dis, on n'a pas affaire à un gouvernement. On a affaire à des clans. Quand tu es dans le cercle, quand tu es dans l'esprit de Doumbouya, là, ça va, tu parles ce que tu veux. Mais quand tu n'es pas dans son esprit, ça ne l'arrange pas. Si vous voulez sacrifier Charles est-ce que nous, c'est notre problème Le problème, c'est Mamadi Doumbouya. Si Charles Ouatt se tape la poitrine, c'est parce que c'est Mamadi Doumbouya. Donc, si vous voulez enlever Charles Ouatt, nous, on s'en fout. On dit de libérer nos, nos anciens dignités. Vous avez libéré les Phonicemangue. Libérez aussi les autres. Voilà. Vous voulez la paix, on vous a conseillé ici. Vous n'avez pas compris. Vous avez cru, non, être têtu. Et vous, vous n'êtes pas des élus du peuple. Même le président Fakone qui était là, lui n'a pas osé faire certaines choses. Vous pensez que tout était à la force. Décret sur décret. Limosage sur limosage. Ah maintenant. En tout cas, l'armée, si vous, vous n'êtes pas des maudits, asseyez-vous. Vous savez que vous êtes déjà unis. Le petit clan seulement, ils ne sont même pas nombreux. Mamadi, et seulement les forces spéciales. Ils sont en train de vous malmener. Dissoudre vos groupements. Vous êtes assis. Au lieu de vous lever, vous donnez les mains. Mais vous êtes là comme des peureux. Et le peuple avec vous aujourd'hui. Il suffit qu'un camp tout de suite. Quand al un mouvement tout de suite. Vous allez voir le peuple dans les rues. Vous allez voir le peuple de Guinée. Comme au Burkina, Vous soutenir. Mais ça ne se fait pas si vous n'avez pas le courage. Est-ce qu'ils vont venir là-bas pour venir tirer sur vous Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils sont combien Vous êtes plus unis que eux. Et vous devez rester solidaires. Mamadi est venu vous trouver dans cette armée. Et il va partir pour laisser cette armée. Il ne peut pas s'aimer le désordre. Les 42 généraux qui ont servi le pays, regardez comment ils sont partis. Regardez comment on les a mis à côté. Et vous les commandants, plus de 200 commandants. Colonel, regardez comment vous êtes partis. Quelle mesure d'accompagnement vous a donné Et aujourd'hui, nos vrais éléments de l'armée, regardez comment ils sont en train de les traiter. On vous a parlé ici, comme vous ne comprenez pas, Mamadi va vous soigner. Vous pensez que Mamadi était là pour, pour le pays Il suffit d'être solidaire. Des décrets bidons là, vous dites niet. Ils ont déjà échoué, ils sont dans la peur. Et c'est vous qui devez oser maintenant. Vous saviez que le peuple est derrière vous. Vous savez que tout le peuple est derrière vous. Vous les militaires, pas les narcos, hein, pas des officiers narco, mais des vrais patriotes. C'est le bon moment de vous racheter. Mais si vous vous laissez faire, le pays rien n'ira. Et vous allez tous être du côté de Dunguya. Vous allez être du côté des perdants. C'est le bon moment de vous défaire de ces bandits-là. C'est le bon moment des groupes de bandits qui viennent vous tromper et qui continuent à détruire tout le pays. Ils s'attaquent à tout le monde. C'est pour rien. Le 5 septembre, ils n'étaient pas sur l'axe. Les officiers, Warukotonou, continuez. Les promesses de Dumbuya, l'argent, l'argent, continuez. Vous allez perdre votre dignité ici. Au moment que le fer est chaud, de taper. On a même, Moi, je ne pensais même pas qu'on pouvait attendre jusque le moment là maintenant. Quelqu'un vous a montré qu'il n'est pas prêt pour vous. Vous, vous êtes propre. Vous n'êtes pas des narcos. Vous n'êtes pas des officiers narcos. Vous êtes blanc comme neige. Au lieu de prendre vos responsabilités, non, vous êtes là dans, dans la peur. Regardez aujourd'hui les médias. Tout le monde est du côté des vrais soldats patriotes. Personne ne veut de Mamadi et de son clan. Et c'est ça la vérité. Vous devez prendre vos responsabilités. Une déclaration, c'est fini. Le peuple est là. S'il veut les forces spéciales. Ils vont attaquer quelqu'un. Et vous allez rester désunis Non Prenez vos responsabilités. On a affaire à un groupe de bandits, de voyous. Ils ne sont pas nombreux. Le peuple n'est pas avec eux. Ça, c'est clair et net. Assumez-vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Assumez-vous. Prenez vos responsabilités. Vous avez le soutien du peuple. Regardez tous les journalistes démagogues qui parlaient. Mais regardez la réaction des gens maintenant. Hey, C'est clair comme l'eau de roche. Les soldats patriotes, prenez vos responsabilités. Vous avez le soutien du peuple, vous avez le soutien de la communauté internationale. Personne ne veut de ces narcos-là. Personne ne veut de ce clan orgueilleux. Personne ne veut de, ce, de ces bandits qui sont venus prendre le pays en otage. C'est comme ça on gère un pays. Des arrogants. Donc prenez. Vos responsabilités. Vous êtes en train de, de, de retarder. Au fur et à mesure que vous durez. Le bandit est en train de vous détruire. Au fur et à mesure que vous durez. Et... Donc, euh, franchement, où c'est arrivé là? Mamadi essaye de. Il veut se racheter. C'est pourquoi ils veulent sacrifier Charlouette. Mais c'est pas notre affaire. Si tu veux, faut faire décret ce soir, c'est pas notre affaire. Mamadi. Depuis que tu es venu, tout ce que tu es en train de faire, c'est décret. Ça change quoi? <rire> décret sur décret, ça change quoi? Maman dit, c'est toi le problème. Il faut mettre en tête que tu dois partir. Mais tant que tu es en tête, tu as peur de partir, c'est là le problème. Charles Roy, tous ces gens-là, eux, ils, font, ils étaient en train de manipuler la justice. Voilà, empêcher les candidats, les vrais candidats. Si le président Faconde ne revient pas, il y a une élection. C'est entre deux personnes, c'est connu. Le candidat du RPG arc est et le candidat de l'UFDG. C'est entre les deux parties. Mais comme vous avez peur, vous ne voulez pas voir ça. Vous ne voulez pas voir Seloudalé. Vous ne voulez pas voir Dr Kassori. Donc, il faut créer les mille problèmes. Aujourd'hui, là, voici la situation. Maman dit, qu'est-ce que toi tu as fait de mieux Il y a eu combien de morts hier Combien de morts Combien de blesses Même, même des, des nouveau nés Maman dit, ton image... Les organisations internationales en Guinée aujourd'hui. Personne ne veut de toi aujourd'hui, Mamadi. On t'a conseillé, on t'a dit, on t'a tout dit. Laisse les partis politiques tranquilles. Ton bienfaiteur, le président Fakonde. Il faut honorer le président Fakonde. Tu n'as pas compris, Mamadi. On t'a conseillé, tu as écouté les têtus. Mais aujourd'hui, regarde la situation. Tu trembles, tu ne dors plus. Parce qu'à tout moment, ça peut péter. Il suffit que des soldats, des groupes se lèvent aujourd'hui. Ils ont le soutien du peuple de Guinée. Maman dit, les gens sont fatigués, mal brasser. Et Président Fakoné, malgré les crises, les mille crises, la Guinée, tout allait bien, tout allait bien, parce que oui, il avait le savoir-faire. Mais regardez, des nominations bidons par affinité, ça apporte quoi Tu as fait combien de décrets depuis que tu es là depuis la création de la Guinée, vous prenez le temps de faire euh, Feu à ses de à son âme, et autant de lancer la compte de à son Ils n'ont pas fait autant de décrets. Toi tu penses que le pouvoir c'est comme ça? Madame monaco, tu viens comme ça, tu enlèves qui tu veux. Hein? Donc l'armée, je vous ai déjà dit, nous on ne veut même pas de problème. On ne veut plus qu'il y ait de mort encore. Tout ce que vous devez faire, c'est de prendre vos responsabilités. Les commandants, les camps, eh, hey, c'est le bon moment. Ce petit clan, hey, ils ont quelle promotion Mon mari n'a pas de promotion dans l'armée. Même l'autre, euh, Idi Amin, il a quelle promotion C'est vous qui devez prendre vos responsabilités. Maintenant, être du côté du peuple, écouter le peuple. C'est ça la démocratie. Mais un orgueilleux qui n'a rien foutu pour l'armée guinéenne, qui est venu par la manipulation, qui est qui où il est aujourd'hui, par la manipulation on vous avait dit, la vérité allait triompher. Araignon, non Dinama, Mouna Mindeto. En train de casser la maison des gens. Toi, tu es venu pour organiser des élections et foutre le camp. Tu n'es pas le lieu du peuple, tu n'as pas de programme. Tu es en train de faire souffrir tout le monde. Les caisses sont vides aujourd'hui. C'est ce Mouna La personne que tu as levé, lui, il avait plus de six mois de réserve. La Guinée. Le gouvernement avait six mois de réserve. L'État, ça va, ça ne va pas. Il pouvait payer les fonctionnaires. Mais vous enlevez 14 500. Bande de vauriens, d'incapables. De vous ne pouvez même pas créer de l'emploi. À part nommer vos, vos copines, vos soeurs, vos tantes. Qu'est-ce que vous avez pu apporter Bande de vauriens. Décret sur décret. À moule en fait. Décret sur décret. À moule en fait. Bon, je vais, je vais prévenir les petits agités. Parce qu'aujourd'hui, vous touchez 30 millions. Vous touchez 30 millions. Hey. Vous avez vu Marcel. Faites à bouclo qui. Quelle que soit la durée. Ils seront jugés. Wow, les crimes du 5 septembre ne seront pas impunis. Mamadi il a un peu la force. Et cette force là c'est déjà coupé. Il reste un peu seulement. Il reste un peu seulement. Vous allez voir tout ce que Mamadi n'est rien. Vous. Les éléments force spécial. Vous savez parmi vous. Il y a des mercenaires. Eux là, ils sont français. Beaucoup ont la nationalité française. Ce sont des anciens légionnaires. Ça va chauffer. Vous allez les voir à l'ambassade de France, ils vont se réfugier. Mais autant la guinée cadier comme s'il a le jeune qui est sorti hier, pour aller tirer sur les jeunes à Bambeto. Il est en Bébaragno. Maintenant, si d'autres veulent accompagner, comme s'il a, faites-le. Faites-le. Ça ne restera pas impuné. On aura Orano. Au final, Omini. Marcel était plus fou que vous. Marcel, il était plus fou que vous. Mais il a mis des Tout le monde a mis Vous voyez que le peuple n'est pas avec le bandit. « Notre terrain fera 30 millions. »« Parce que 1000 oh parce qu'affaire n'a chauffé-fait. »« Maintenant, il faut, il faut vous taper la poitrine. »« Il vous donnait comme au départ 1000. »« Et les promesses même. »« Et les 1 milliard. »« Affaire de maison. »« Les forces spéciales. »« Il vous a donné. »« Non. »« C'est quand c'est chaud sur lui. » Il vous dit, voilà, Petit, voilà, Oema Garou, Force spéciale, eh, zéro nanaora. Zéro! Zéro nanaora. Force spéciale, c'est au nord du Mali. Si vous étiez capable de quelque chose, vous avez été créé pour lutter contre le terrorisme, vous avez été formé pour ça, vous serez au Mali aujourd'hui. Ce n'est pas au palais aller faire le coup d'État. Ce n'est pas aller faire le, le, le coup d'État là-bas. Donc, l'armée guinéenne, les soldats patriotes, ceux qui n'ont rien à voir avec l'affaire de drogue, comme je vous ai dit, la communauté internationale, les Européens, ils ont les yeux braqués sur la Guinée. Les États-Unis, tout ce qui se passe, la liste est déjà, déjà établie. Hein. Tous les narco, officiers narcos, les narcos, la liste est établie. Vous allez voir. Ils vont les cueillir, venir les mettre ici, dans les prisons américaines. Parce que ce sont eux qui sont en train d'approvisionner aujourd'hui. Envoyer de la drogue ici aux États-Unis. Les Américains ne jouent pas avec ça. Je vous avais dit... Donc, les officiers prenez vos responsabilités. Et, Mamadi, ça dit, depuis hier, je suis en train de réfléchir à ça. Comment un petit qui vient d'arriver, qui n'a pas de promotion, par la manipulation, se retrouve à la tête des forces spéciales, qui parle d'un plan de faire un coup d'État. Toi, l'officier, ton grade dépasse pour Mamadi. Ton expérience dépasse, Mamadi. Comment toi, tu vas être le subordonné de Mamadi. Et pourtant, l'armée, la, le grade, ça compte. Maintenant non, vous, vous, vous laissez manipuler par un petit bandit comme ça qui est en train de vous rabaisser, vous réduire à zéro parce que vous n'avez pas pu vos responsabilités. Si ça débat, peut-être toi tu étais le président de la transition, on peut dire tu as la notion de la République, tu as réfléchi. On ne serait pas là aujourd'hui. Même Ibrahim Sori Bangura qui est là-bas. Là, c'est des soldats, c'est des gars qui ont été formés qui savent c'est quoi la République. Ils connaissent la Guinée. Euh, comme Aboulaï, comme Ander voici des vrais soldats mais vous vous laissez assis comme ça, manipulé par un bon arrière, un ancien légionnaire. Il n'a même pas fait formation de militaire. Un, un mercenaire, on lui dit, va faire des sales boulots. Vous l'avez même entendu le jour de sa déclaration. Je vais faire le sale boulot. Est-ce que ça, c'est la parole de quelqu'un qui s'est dit, première responsabilité d'un pays. Et vous êtes resté là, bras croisés dans la peur. Ils sont venus terrasser, mettre vos amis à la poubelle. Prenez vos responsabilités. Vous avez peur de quoi C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, tu n'as pas de soutien, là tu as problème. Mais aujourd'hui, la communauté internationale, parce que c'est le peuple de Guinée qui va danser. Le coup d'état, c'était l'opposition qui avait dansé. Mais cette fois-ci, là, c'est tout le monde. Tout le monde dans la danse. Nos mamans sont fatiguées au marché. Regardez les bandits aujourd'hui. Flagrants. Vous avez vu les images. Comment ils sont en train de brigander nos mamans dans les marchés. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Simandou, 11 700 emplois. Les PME aux arrêts. Fonction publique aux arrêts. Donc, comment est-ce qu'on va, on va rester de, avec ces ce vous rien là, ces arrogants, ces tonneaux vides Avec ces nominations bidon Pourquoi vous n'allez pas prendre vos responsabilités Il suffit qu'un camp seulement, ne serait-ce que Bata seulement, vous étiez plus nombreux que le groupe de forces spéciales. Vous avez peur de quoi Les commandos chinois, vous avez peur de quoi Il suffit d'être unis. Mais Mamadi cherche à vous diviser Mamadi cherche à vous donner des promesses Ils ont promis Namori Qu'il allait être le président de la transition Namori est où aujourd'hui Il n'est pas couché au Maroc Il avait promis Alia qu'Alia allait être le ministre de la défense Il a convaincu Alia à faire le coup Alia est où aujourd'hui Au départ, Alia ne voulait pas Vous pensez que Mamadi respecte sa parole Où est la promesse qui a été tenue Pour les 42 généraux la promesse. Vous pensez que Mamadi respecte sa parole Il a juré, prêté serment, qu'il ne va pas trahir le président de Fakone. Il a respecté ça. Alors, asseyez-vous. Vous savez, au moment que vous avez le soutien du peuple maintenant, mais c'est quand ça va se gâter, vous allez dire, vous allez révéler. Le peuple va vous dire, non, on ne veut pas de vous, on veut d'autres personnes. Au moment qu'il n'est... Actuellement, c'est un peu gâté. Vous pouvez réparer cela. Mais si vous avez peur, c'est Mamadi qui va finir avec vous. Où est, où est petit Diani Où est Kouyate Vous savez tous comment ces gens, ces jeunes là ont été Éliminés au palais Mohammed Singh Vous savez comment ils ont été éliminés Donc J'ai dit qu'il n'al a pas de mal J'ai dit qu'il n'y a pas de mal J'ai dit qu'il n'y a Mohammed de Il a Même s'il veut Il n'a qu'à envoyer L'imam de la Mecque De venir prier pour lui Ça ne va même pas marcher Ça ne va pas marcher Mamadi avait dit qu'il aller à la mer. Pourquoi tu sais Il a peur. Mamadi a peur. M'bravoi Il suffit seulement un camp. Un camp aujourd'hui. Vos amis vous appelez. Hey Regardez l'allure. Le pays ne peut pas aller. Vous-même, vous le saviez. Que si on doit parler d'élection, c'est entre deux partis Et les bandits là, ils veulent écarter les deux bandits. Les deux parties là. Et les bandits veulent s'imposer. Imposer un bandit au Guinée. Ça ne va pas aller. Donc, il est temps pour vous de prendre vos responsabilités. On vous l'a dit. Voilà. Maman, si tu veux, faire enlever chalourette, ce n'est pas notre affaire. Si tu veux, faut sacrifier sa ce n'est pas notre affaire. Tu as compris maintenant. Ce n'est pas vous qui êtes en train de dire, la justice sera la boursole. Vous avez compris maintenant Où est, où est cette boursole maintenant On vous avait parlé, mais vous n'avez pas compris. Les manifs là, ça continue. Jusqu'à ce que ce qu'on veut, la timine. Vous, vous ne comptez que sur des petits militaires. Le peuple ne veut pas de vous. Les gens sont fatigués. Quand vous allez vous taper la poitrine. Quand on dit la démocratie, c'est le choix de la majorité. Et cette majorité-là elle, elle ne veut plus de vous aujourd'hui. Voilà. Donc, l'armée guinéenne, vous avez notre soutien. Voilà. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous avez les choses en main maintenant, d'ici qu'il ne soit trop tard. Il a mis Ibrahim Sori pour changer les choses et ça ne va pas changer. Lui aussi, il est conscient. C'est un soldat aguerri, intelligent. L'affaire-là, c'est déjà fini. Si vous voulez sortir par la grande porte, sortez par la grande porte. Où sont les dadis aujourd'hui? Où sont les dadis aujourd'hui? Si vous voulez être jugé demain, continuez sur cette lancée. Personne ne va vous parler. Le peuple est patient. Le peuple de Guinée est patient. Nous, nous sommes patients. On n'est pas pressé. Donc, merci à tout le monde. Merci, ma sœur.